Bienvenue dans notre émission Chasseur de Taudis. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Damien, un acheteur, à la recherche d'un bien immobilier. La principale difficulté de cette opération est son budget. En effet, le budget de Damien est de seulement 25 euros. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, euh, qu'est-ce que vous recherchez actuellement Je cherche une maison euh, en fonction des moyens financiers. D'accord mais quel style de bien voulez-vous plus précisément euh, J'hésite entre du style Victoria ou bien style Louis XIV. Grâce à tous ces critères précis, Valère a pu travailler d'arrache-pied pendant quelques semaines dans son agence immobilière. Et Il a ainsi pu trouver le peut-être futur taudit de Damien. Donc là Damien, nous arrivons dans l'avenue où se situe votre peut-être future maison. Bravo. C'est une maison de grand standing, mmh. par rapport à votre budget hein, de 25 euros, c'est plus compliqué. Ça va être ici mes recherches. Ça a un certain charme. Oui, on peut dire ça. La pierre ancienne de Bourgogne. Très ancienne. Donc vous voyez, bonne pierre solide euh, d'époque, hein, je suis, mais euh, très solide. ça, ça. La demeure proposée par notre agent immobilier n'a pas l'air d'être à la hauteur des attentes de notre acheteur du jour. Il va falloir surprendre Damien lors de cette visite. Alors, elle vous plaît mmh. Même la cabane de jardin de mon voisin est plus grande. Alors, Damien n'a pas l'air très convaincu par le bien que je lui propose, mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Bon, Damien, nous allons maintenant en passer à l'intérieur. J'ai hâte Allez-y, Damien. Merci. Voici l'intérieur. Alors ah oui il faut bien sûr se projeter à l'intérieur de cette maison. Ah oui il faut énormément se projeter. Hein. Effectivement. Alors voici cette belle cheminée de style Louis XIV, oui. en très bon état, ramonnée euh, il y a quelques années. Là. Authentique. Authentique, oui, vous avez raison Damien. Il y a un chat crevé. Ah bon Bon, oh, c'est rien. Alors regardez les fenêtres maintenant. Wow. Alors double vitrage. Effectivement. Voilà. C'est très isolé, vous pouvez voir que les murs sont épais. Voilà, voilà. Il y a énormément de choses à retaper, et, euh, vu mon budget, je pense pas que je vais aller bien loin. Oh, un... bien. Bon, Alors, nous sommes dans la pièce principale. Mais il euh, n'y a qu'une pièce Oui, mais elle est très grande, elle peut servir de cuisine, non. Non. salon, euh, chambre, toilette. C'est pas faux. Oui. Venez dehors, j'ai quelque chose à vous montrer à présent. Je vous suis. Venez. Je vous suis. Donc ici, Damien, j'ai contacté un architecte. Qui peut donc, euh, à partir des de ses fondations, mm -hmm. vous faire une extension euh, pour avoir un garage, par exemple. Euh, Je n'ai pas le permis. Vous n'avez pas le permis. Bah C'est pas grave, vous pouvez faire une maison, un petit jacuzzi. Euh... Un terrain de pétain. Un terrain de pétanque, voilà. Donc euh, ça rajoute un vrai plus à ce bien. Bon et eh ben, je vais réfléchir à votre offre. Bon, va bah, au revoir Damien. Au revoir Monsieur. Si c'est bien et à oui. bientôt. Donc euh, la visite est terminée, euh, ma mission est accomplie vu que Damien a l'air plutôt euh, satisfait de mon bien et j'espère qu'il fera très prochainement une offre. <musique> Damien. Ce bien est au prix de 38,90€. euros. D'accord, d'accord, d'accord. Eh ben, je vais prendre euh, le temps de réfléchir à votre offre et je vous contacterai pour vous envoyer ma réponse. Au revoir. Bon ben maintenant il me reste plus qu'à réfléchir à l'offre de l'agent immobilier et puis il verra bien ma réponse. Après avoir longuement réfléchi, Damien a décidé de ne pas laisser suite à cette affaire. Il ne fera donc pas d'offre d'achat en disant qu'il préférait même habiter dans son nouveau camping-car.